Alors moi je vais juste commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jacques Delay, je fais partie de l'entreprise Nataris. Euh, je suis de formation agricole. J'étais conseiller en agrobiologie pendant 10 ans. Et puis euh, j'ai pris conscience qu'on prenait de plus en plus soin des, des, enfin, on prenait beaucoup de soin des animaux par rapport à l'eau. Et en 2003 j'ai eu envie de, de, de créer mon activité dans la filtration de l'eau. C'est comme ça que ça a démarré. Et en 2007, on a créé... Euh, enfin, il y a une personne, Olivier Bouche, qui a créé Nataris. Nataris, c'est une entreprise qui n'est pas très loin, qui est située à, à Plessé, Plessé-Hérodon. Donc on est limite, euh, le, il vient, 56, on est basé en Loire-Atlantique. Et on est une équipe pluridisciplinaire et la volonté de, de l'équipe, c'était de, de mettre au point une solution pour proposer une eau idéale à boire et à cuisiner pour différents domaines d'activité. Les particuliers, les entreprises, les boulangers... Et puis après, on est venu à travailler aussi sur les magasins avec de l'eau en vrac. Voilà. Euh, donc on a essentiellement financé de la recherche sur les premières années d'activité de, de, de l'entreprise. Et puis euh, aujourd'hui, on a mis au point un système de filtration, euh, couplé à un système de revitalisation qui permet d'avoir une eau idéale à boire et à cuisiner. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. Voilà. Alors une autre qualité, c'est essentiel. C'est, Ça paraît... Euh, Simple à dire et pourtant c'est tellement vrai. Alors vous allez, vous allez voir, il y a trois éléments essentiels à la vie. L'air, euh, pour la plupart d'entre nous, si on, arrête de respirer, si on se bouche le nez, qu'on arrête de respirer au bout de trois minutes, ça devient vraiment compliqué. L'eau, si on arrête de boire pendant trois jours, euh, au-delà de trois jours, on a, à partir de trois jours, on a des effets irrémédiables sur la santé, notamment au niveau du cerveau. Donc tiens, ça veut dire que l'eau est peut-être euh, import vraiment important. Et puis l'alimentation, bah, c'est vrai que pour, avec certaines pratiques, et notamment pour certaines personnes, on peut aller jusqu'à trois mois. C'est-à-dire qu'au-delà de trois mois, ça commence à être compliqué. Donc on voit bien qu'avant de manger, souvent, euh, là on est dans un magasin euh, d'alimentation biologique, euh, et pour avoir fait quelques animations en magasin, mais il y a très longtemps, souvent que je, quand je questionnais certains consommateurs, les gens font attention à, à l'alimentation, mais à, à, sur l'eau, c'est un sujet qui passe, euh, les gens passent à travers. Voilà. Alors, il y a plein de raisons. Hein. Alors Pour bien comprendre l'importance de l'eau, on va repartir du rôle de l'eau dans le corps humain. Euh, et vous allez voir que c'est essentiel. Alors, on est composé de 70% d'eau. Bon, ça, je ne vous apprends rien. C'est des souvenirs d'école. Euh, la recommandation de l'OMS, c'est de boire entre 1 à 3 litres par jour. Alors bien sûr, ça va dépendre aussi du bol alimentaire, parce que vous avez de l'eau dans le bol alimentaire, notamment dans les crudités, dans les soupes, mais même dans le pain. Et voilà, au global, il faut à peu près 1,5 à 3 litres. Et si on doit boire autant d'eau, finalement, c'est parce que l'eau a trois rôles au niveau du corps. C'est transporter les éléments indispensables au niveau des cellules. C'est-à-dire que quand on mange, il y a la digestion, il y a les nutriments, il y a les protéines, les glucides, les, acides, enfin, les, les, les minéraux, les vitamines. Tout ça, c'est acheminé au niveau des cellules par des liquides et donc par de l'eau. Vous avez un rôle dans l'élimination des déchets, suivant ce qu'on mange et ce qu'on boit. Quand on va aux toilettes, la couleur de l'urine et l'odeur est différente. Donc on voit bien qu'il y a un rôle dans l'élimination des déchets. Et puis il y a un rôle dans la régulation de la température. Et finalement, quand on comprend bien ces trois fonctions, qui sont surtout de l'acheminement et de l'élimination de déchets, on se dit que l'eau doit probablement être peu chargée. Alors quand on dit peu chargée on vient directement à une notion, les minéraux dans l'eau. Parce que souvent les gens me disent, alors si c'est une eau peu chargée, est-ce que l'eau doit être fortement minéralisée Eh bien au quotidien, on sait que l'homme assimile les minéraux via l'alimentation. Moi je me rappelle en école d'agriculture, on a un livre, c'est presque la Bible de l'agroalimentaire, ça s'appelle le Sotner. On apprend qu'il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Nous, on fait partie du règne animal. Les oligo qui sont contenus dans l'eau sont sous forme minérale, donc ils sont du règne minéral. Ils vont être captés par les plantes par les... et assimilés par les racines, associés à des atomes de, enfin, des atomes de carbone. On dit qu'ils vont être sous forme organique, chélatée. Et ces ces oligoéléments là sont assimilables par le règne animal. Par contre, c'est difficile de sauter un règne. Et c'est ce qui explique qu'on assimile 80% des oligoéléments lorsqu'ils sont contenus dans le bol alimentaire, et entre 10 à 20% seulement contenus dans l'eau. Ça veut dire que si au quotidien, on boit des eaux très minéralisées, notamment des eaux comme Contrex ou des eaux comme épars, bien sûr qu'on va assimiler une petite quantité des minéraux, mais peu, et le reste, il va falloir éliminer. Et c'est là où ça peut poser problème. Notamment chez les hommes, nous, on, a toujours, on a plutôt tendance à être sensible par rapport à des problèmes de calculs rénaux, donc des coliques léphrétiques, euh, les femmes, c'est plutôt des troubles digestifs, intestinaux, voire des infections urinaires. Mais euh, s'il y avait vraiment une chose à, à retenir ce soir, enfin une des, des choses, vous allez voir, alors plusieurs, mais celle-ci, elle est importante. C'est que, l'eau voilà, doit être peu chargée et les minéraux. Finalement, si on mange une alimentation euh, riche et variée en, en légumes et surtout des légumes frais, il y a largement ce qu'il faut. Voilà. Et puis, je vais vous dire une chose. Si on savait assimiler parce que souvent, il y a des gens qui consomment des eaux très minérales en se disant « je manque de ceci, je manque de cela ». Si on savait assimiler les minéraux de l'eau, ça se serait, puisqu'il y a les trois quarts des communes en France où les eaux sont très riches en, calcaire, enfin en calcium. Et pourtant, on a bien des déficits de calcium partout. Donc vous voyez que c'est plus compliqué que ce qu'on qu essaie de nous faire croire. Donc notre commission, c'est que l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. C'est-à-dire que le but de l'eau, ce n'est pas d'apporter, c'est d'emporter. Alors par rapport à ça, eh bien, effectivement on va s'intéresser à la qualité de l'eau que vous consommez. Vous allez voir qu'il y a différentes qualités d'eau. Euh, on, on a tous chez soi de l'eau du robinet. Tout à l'heure je vous posais la question certains d'entre vous, vous m'avez répondu que vous buviez de l'eau en bouteille. Donc ça c'est une autre solution, ou de l'eau filtrée. Voilà, donc on, on voit bien qu'il y a plusieurs solutions pour avoir une eau idéale à boire et à consommer. Alors on va s'intéresser à l'eau qu'on consomme, qui est l'eau du robinet. Alors l'eau du robinet, c'est à la base, au départ, c'est de l'eau de pluie qui va tomber. Lorsqu'elle va tomber sur le sol, elle va s'infiltrer. Et en s'infiltrant, elle va capter tout ce qu'elle peut sur le, sur le sol, et notamment sur le bitume, sur les routes. Donc là, ça fait longtemps qu'il a plu. Dès qu'il va pleuvoir, les sols vont être nettoyés. Tous les métaux lourds, tous les, les hydrocarbures, tous les microplastiques, tous les microplastiques, les microparticules micro de caoutchouc, tout ça, c'est nettoyé c'est emmené par l'eau, dans les bassins de rétention, dans les fossés, et à un moment donné, ça va contaminer nappe phréatique. Voilà. Alors, c'est pareil, si ça tombe sur des terres agricoles avec des matières organiques, du lisier ou des fumiers, ou si ça a été traité, les cultures ont été traitées, à un moment donné, l'eau se charge de ces éléments-là et constitue nappe phréatique. C'est la raison pour laquelle que toutes les eaux qui sont après distribuées doivent répondre à 70 paramètres. Donc les eaux sont captées, acheminées dans les châteaux d'eau. Entre le château d'eau et le robinet en moyenne en France, vous avez entre 10 à 20% de perte d'eau parce que les canalisations ne sont pas étanches. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'eau sont obligées de traiter l'eau au départ du château d'eau pour éviter qu'il y ait des contaminations et qu'il y ait des problèmes en buvant cette eau, notamment avec des présences de bactéries pathogènes. Donc c'est soit du chlore ou de l'ozone. Et sinon, vous avez 70 paramètres qui ont été déterminés par un arrêté du 11 janvier 2007 qui tiennent davantage compte des contraintes de canalisation du réseau d'eau que des nôtres. Euh, et finalement, c'est le pH, euh, il y a la minéralité, il y a la conductivité, la conductivité c'est la même chose, il y a la turbidité, il y a les chlorures, les sulfates. Vous avez du calcium, magnésium, des métaux lourds. Vous devez avoir une absence de trois bactéries pathogènes les coliformes, les entérocoques et les staphylocoques. Et puis après, sur les polluants chimiques, parce qu'on va en parler tout à l'heure, finalement dans l'eau du robinet aujourd'hui, on ne recherche que les pesticides. Et vous voyez qu'il y a un seuil de 0,1 microgramme qui concerne le, un pesticide, pesticide par pesticide, et sinon un seuil de 0,50 microgrammes pour l'ensemble des pesticides. Et ce seuil, j'ai enfin, indiqué sur le diaporama qu'il est largement dépassé, puisqu'au 1er décembre 2010, il y a eu une instruction du ministre, ministère de la Santé qui a augmenté par 5 les valeurs admissibles en termes de pesticides. Alors, il y a des gens qui disent, ben, vous voyez, il y a de moins en moins d'arrêtés euh, euh, au niveau d'interdit de, de distribuer l'eau. Ce n'est pas parce qu'il y a une amélioration de la qualité de l'eau. C'est faux. C'est simplement parce qu'on a augmenté les seuils. Et d'ailleurs, il y a eu une excellente, un excellent travail d'investigation qui a été fait par Génération Future euh, en 2021, ou 2020, je crois que c'est 2020, voilà, euh, où ils ont fait euh, un gros travail de, bibliographique sur... Euh, tous les départements, sur le nombre de pesticides qui est pris en compte dans, euh, dans, dans, dans, dans ce seuil total de pesticides. Et ils sont aperçus qu'il y a certains départements, notamment des, des départements où l'agriculture est assez intensive, Lyon, le Loiret, où on, a, on recherchait uniquement 12 pesticides différents. Et à l'inverse, dans certaines régions de France, on va jusqu'à 415-416 molécules. Ils ont, alert... enfin, ils ont interrogé les ARS aujourd'hui sur, sur cette... pourquoi est-ce que... il y a des différences suivant les départements. Ils n'ont toujours pas eu de réponse à ce niveau. Voilà. Donc on... on comprend bien pourquoi. Euh... Donc ça, c'est le problème des pesticides. Alors souvent, l'eau du robinet elle a mauvais goût. Il y a des présences de nitrates, il y a des médicaments, il y a des pesticides, des hormones. Euh... Alors... Je ne sais pas si ça peut vous surprendre ce que je vous dis là, les médicaments, mais par exemple, si l'un d'entre vous a un mal de tête et que ce soir il a envie de prendre un doliprane, du, doliprane c'est du paracétamol, on ne va pas le stocker indéfiniment dans les muscles et dans les graisses si à un moment donné c'est rejeté dans les eaux usées, enfin dans les urines, urines, eaux usées, eau usée, station de traitement. Station de traitement, bah, quand l'eau est traitée, est, on récupère les bouffes qui sont séchées, c'est pendu sur les terres agricoles, et quand bien même, si, si, si ce polluant était dans les, dans les bouffes, agricole dès qu'il pleut, ça recontamine les nappes phréatiques. Bon, euh, c'est pas dans les bouts, c'est trop petit, c'est rejeté dans les effluents. Mais les effluents, à un moment donné, ça recontamine aussi les nappes Donc on voit bien que c'est compliqué. Alors vous allez voir, il y a différents... Euh, alors aujourd'hui, il y a différents, euh, différentes études qui ont été faites depuis soit de longue date ou assez récemment. Tout a été dit, hein, euh, il y avait un... 60 millions de consommateurs d'avril 2013, c'était un focus sur le, la problématique de l'eau. Alors sur l'eau du robinet, ils avaient fait les prélèvements d'eau. Euh, alors ils expliquaient que la contamination d'eau, elle était liée à des pollutions accidentelles, euh, l'agriculture, l'industrie, les déchetteries, euh, les médicaments. Euh, je ne sais pas si ça vous arrivait de discuter des médicaments, mais moi je me rappelle à une certaine époque, il y avait des, souvent des consommateurs qui disaient que lorsque les médicaments étaient périmés, ils les mettaient dans les toilettes en tirant la chasse d'eau. Voilà. Bon, C'est une aberration, mais ça montre un petit peu la méconnaissance. Alors, sur des tests qui ont été réalisés sur la ville de Rennes, notamment, je vais prendre deux de, de, de, de, de produits chimiques qui ont été retrouvés. On a retrouvé de l'atrazine, l'atrazine qui est un pesticide qui n'est plus utilisé sur la culture de maïs depuis une vingtaine d'années. Les scientifiques estiment qu'on va en retrouver pendant 300, 400 ou 500 ans. C'est-à-dire que c'est des polluants très stables, euh, qui ne s'altèrent pas avec le temps. Et alors Je ne sais pas si c'est 200, 300, mais ça veut dire qu'on on en a pour des décennies. Voilà. Donc là, on en retrouve toujours de la trazine. Et le dernier, c'est le tamoxyphène, qui est un anti, euh, un anti contre le cancer du sein. Voilà. Euh, et on, effectivement, on en retrouve aussi dans l'eau du robinet, notamment euh, les centres hospitaliers, euh, quand ils nettoient les salles de chimio. Euh, ou même les gens hein, qui sont euh, sous médication, euh, bah, tout ça, à un moment donné, ça se retrouve dans l'eau usée et donc susceptible de se retrouver dans l'eau du robinet Alors ça, c'est sur une étude qui avait été faite, vous voyez, ça date, hein, 2013, ça veut dire que c'est des informations qu'on a euh, depuis quelques années déjà. Hein. Alors ensuite, il y a eu un, un scandale qui est en train d'éclater en ce moment. Vous allez avoir ce soir, quand vous rentrez, si vous avez le temps de regarder... Euh, un documentaire sur envoyé spécial, ils vont en parler, ça s'appelle les PFA, c'est les perfluorés, c'est des produits euh, qui ont été, euh, on va dire, utilisés depuis la fin des années 40, hein, pour améliorer notre quotidien. Euh, et notamment lundi, sur lundi dernier, sur France 2, il y avait euh, un reportage qui a été fait euh, sur la ville de Lyon, enfin en banlieue lyonnaise, par rapport à une usine qui s'appelle Arkema, euh, qui utilise notamment des produits euh, à base de fluor, qu'on retrouve après dans l'industrie automobile, dans les chaussures de sport, vous verrez. Et ils ont fait des prélèvements un peu partout. Enfin, des journalistes ont fait des prélèvements sur la, la terre, des potagers, de l'air, de l'eau, euh, du rhône, euh, de l'eau du robinet et même dans le lait maternel pour les, de certains moments qui allaitaient. Et euh, ils ont retrouvé certains PFA dans, un peu partout. Voilà. Euh, C'est des polluants qui sont très stables. On les appelle les forever. C'est pour toujours. Ils sont éternels. Et aujourd'hui, il y a une liste, on estime qu'il y a une liste qui est à peu près de 5000 polluants susceptibles d'être retrouvés dans l'eau du robinet. Alors, euh, ces polluants, euh, c'est le scandale, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film qui s'appelle Dark Waters, c'est un film qui est sorti il y a deux ans, c'est le scandale du Teflon aux états unis euh, ça, Il y a eu un procès, il y a eu des milliers de, de, de, de personnes qui ont contracté des maladies, qui ont été indemnisées. Euh, il y a une affaire plus ancienne, c'est l'affaire euh, Brankovic. Il y a une vingtaine d'années aux États-Unis, où un industriel déversait des rejets industriels donc sans précaution, où on a retrouvé des grandes quantités de, de, de produits chimiques. Euh, donc, et, et ça a fait un gros scandale. Alors ça commence à venir en Europe. Alors je ne dis pas les scandales, mais cette connaissance, il y a une prise de conscience, notamment par rapport à certains pays comme l'Italie, l'Espagne. Alors en France, c'est particulier parce que la France elle a une manière très particulière de, de gérer l'eau. Euh, en gros, il ne faut pas faire de tâches sur le costume, euh, mais ça commence à s'effriter. Euh, et vous verrez ce soir, quand, quand ils vont en parler, il y a même un projet de, de réglementation européenne sur les PFA avec des seuils. Mais on sait que déjà, on va dépasser les seuils. Voilà. Alors les produits, c'est les anti-adhésifs, les anti-corrosifs. Anti euh, tous ces produits qui ont amélioré notre quotidien. C'est aussi des revêtements particuliers de, de, de, de, de bois de carton. Euh, pour des laits, différents laits. Euh, mais vous en avez partout. Voilà. On appelle ça les perfluorés. Alors vous avez en 2021, il y a une, vous avez une agence, LAPIA aux États-Unis, qui est une très grosse agence de protection. Les agences d'environnement aux États-Unis sont très très importantes. Ils font un gros travail de lobbying. Et là, ils ont commencé à, à écrire une liste de, de tout, de, enfin, notamment de certains polluants encore plus dangereux parmi les PFA et qui souhaitent interdire aussi bien leur présence dans l'air, la terre et l'eau. Voilà. Et vous avez eu, en France, l'été dernier, au mois d'août, lorsque la loi climat-résilience, notamment, qui, a, euh, qui, qui, qui cherche à accélérer le vrac et le libre-service dans les magasins, il y a un article, c'est l'article 19, qui a été porté par cinq élus euh, euh, français euh, justement, qui voulait aussi alerter les, les politiques sur la présence des PFA dans l'eau du robinet, et en demandant, euh, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une réflexion, euh, et de commencer à essayer de mettre des normes, d'avoir des valeurs, valeurs, euh, valeurs de base, on va dire. Ça a été retoqué, voilà, mais les politiques sont au courant, et euh, c'est toute une réglementation qui, normalement, va se mettre en place. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Euh, alors... Ces PFA, ça, ça peut avoir à certaines doses des problèmes de santé. Hein. Vous verrez, si vous regardez ce qui a été diffusé sur France 2, il parlait du cholestérol et à forte dose, problème de cancer. Voilà, donc c'est pas, pas, pas indemne. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle les PFA. Alors, vous avez aussi une grosse étude qui a été faite et qui a été publiée en février 2022. Euh, vous pouvez écouter une émission, c'est la méthode scientifique sur France Culture. C'est tous les jours avec Nicolas Martin. Donc c'est en podcast qui explique très bien cette étude. Finalement, plusieurs scientifiques dans différents pays esti... enfin, alertaient, alertaient certains pouvoirs publics en disant « Vous, il y a des présences de médicaments ». Et donc il y a un institut en Angleterre qui a envoyé donc 258 échantillons dans 6 pays, dans 106 pays pour faire en même temps des prélèvements sur différentes eaux, donc des eaux de fleuves, des eaux de rivière. Et ils ont retrouvé donc, des présences de médicaments dans 256 échantillons. Voilà. Donc aujourd'hui, ça veut dire que alors, les médicaments pas tous les mêmes. On a plus des antibactériens euh, sur des, des, des pays euh, comme l'Inde et, et l'Afrique. On a plutôt des anxiolytiques, des antidépresseurs, des hormones dans les pays civilisés, Mais on sait qu'il y en a partout. Voilà. Donc cette étude elle a au moins le mérite de, de mettre tout le monde d'accord, on ne peut plus discuter aujourd'hui, il y en a partout, après on prend les actions, on ne les prend pas, mais on ne peut pas l'ignorer. Et euh, même dans les grandes villes, cette étude a montré que euh, pour 25% de la pollution euh, des eaux euh, brutes euh, en médicaments, euh, c'est les centres hospitaliers qui sont responsables. Voilà. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas que les, que les particuliers, mais aussi les centres hospitaliers, et, euh, et c'est une vraie problématique. Voilà. Donc je vous, en, je vous encourage vraiment à, à, à écouter en podcast cette émission, euh, elle est très très bien faite. Donc ça c'est la présence d'un médicament. Vous avez aussi, alors ça c'est euh, une première en France, il n'y en a pas d'autres. En 2021, enfin c'est fin 2020, vous avez un comité de citoyens euh, dans la Sarthe, le sud de la Sarthe, sur trois communes, qui a réussi à gagner un procès qui a réussi à, faire con... à reconnaître que le PVC qui était utilisé pour acheminer l'eau les... du château d'eau jusqu'au robinet était de mauvaise qualité et relarguait du monochlorure de vinyle, qui est un gaz qui est utilisé dans la fabrication, dans le process du PVC. Voilà. Euh, ont... C'est courageux, hein, parce que c'était beaucoup d'argent, il faut payer les frais de justice, c'est les huissiers, il faut tenir, parce que dans le temps, il euh, y a quand même du lobbying en face, il hein, euh, y a du répondant. Mais ils ont quand même été, ils ont été très, très, très rigoureux, très persévérants et ils ont réussi à avoir gain de cause. La compagnie d'eau a été donc condamnée à remplacer 60 km de canalisation pour 3 millions d'euros. Donc c'est sur plusieurs années. Il faut savoir que sur les 3 millions d'euros, il y a 1,5 million d'euros qui est pris en, en, à, charge, à charge par l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà. Donc on, on, ça montre bien la complexité de la chose. Il faut savoir que les canalisations PVC, alors là, a priori, ce qui était incriminé, c'était du PVC, enfin pas a priori, puisque ça a été démontré, c'était du PVC fabriqué au début des années 80. Mais aujourd'hui, on sait que c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres partout en France. Bon, ça pose question. Alors, donc vous voyez bien que sur l'eau du robinet, euh, bah, finalement, je ne sais pas si vous, voyez, si vous aviez vu l'eau du robinet telle qu'elle, mais quand on prend un verre d'eau, c'est vrai que c'est un verre d'eau, c'est transparent. Euh, il y en a certains qui disent même que c'est de la flotte. Alors moi, je trouve que c'est de l'eau. C'est quand même un terme plus, plus joli. Euh, et c'est ce qui va nous composer. Mais on voit bien que c'est compliqué. Hein euh, et suivant les endroits où on habite, bah, finalement, euh, il y a des pollutions qui ne sont pas les mêmes. Et ça, aujourd'hui, c'est très peu pris en compte dans les 70 paramètres pour déterminer une eau potable ou pas. L'objectif, voilà. c'est pas de vous faire peur, hein. c'est juste de vous informer. Hein. On est bien d'accord. Alors, si je ne veux pas boire l'eau du robinet, parce que vous avez quand même 40% des Français qui achètent de l'eau en bouteille, qui qui, connaît, qui sachent en cela ou pour d'autres raisons, ne veulent pas boire l'eau du robinet. Donc l'autre solution, c'est de boire de l'eau en bouteille. Et de l'eau en bouteille pré-emballée. Alors, on parle quoi On parle de, donc de bouteilles essentiellement plastiques, pré-emballées. Donc, c'est de l'eau qui est embouteillée à l'usine, soit de l'eau de source ou de l'eau minérale. Alors, juste pour votre information, la différence entre les deux termes, une eau minérale, c'est une eau qui, quelles que soient les conditions pédoclimatiques, forte sécheresse ou forte pluviométrie, forte pluviométrie pardon, va avoir sa teneur en minéraux qui est stable. Alors, c'est souvent des eaux qui sont captées assez profondes. Euh, mais qui peuvent être fortement minéralisées comme Épare ou Contrex ou faiblement minéralisées comme Rosé de la Reine euh, une des eaux d'ailleurs qui, euh, qui est vendue ici hein, à laure si je ne me trompe euh, pas euh, Voilà, ou dans d'autres magasins mais faiblement minéralisés, qui est même conseillé pour les nourrissons donc c'est des bouteilles à usage unique euh, on va parler du recyclage et vous allez voir que tout à l'heure euh, la bouteille à usage unique c'est quelque chose d'aberrant en termes d'empreinte. CO2, bilan carbone. Et à un moment donné, il va falloir en prendre conscience. Alors derrière vous, là, je vois qu'il y a des beaux posters qui ont été positionnés à l'occasion de l'opération qui est menée par, par le magasin Le Cœur. Mais voilà, on, le plastique, il y en a beaucoup trop. Les conditions de stockage, alors effectivement, ça c'est aussi quelque chose qui interroge. C'est qu'on sait qu'à partir d'une certaine température, notamment 45 degrés, d'eau dans la bouteille plastique, il peut y avoir une migration de certains éléments constitutifs du plastique dans l'eau, qu'on va appeler des perturbateurs endocriniens. Ça a été démontré scientifiquement. Voilà. Euh, alors je ne dis pas que c'est chez vous, chez vous forcément vous faites attention, mais c'est entre le moment où l'eau est captée, enfin stockée dans la bouteille, euh, et euh, le moment où vous allez l'acheter, bah, il y a du transport, ferroviaire, la route, stockage derrière les magasins, en plein soleil avec des températures comme on commence à voir euh, en ce moment, euh, l'été on, on arrive facilement à 45, 50 voire 55, 60 degrés Voilà, donc ça questionne vous allez voir qu'il y a certaines eaux qui sont plus minérales que d'autres et par, si vous saoulez ce qu'on a vu tout à l'heure l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte donc vous allez voir que ça peut être intéressant à prendre en compte et puis un prix au litre finalement qui est différent et la plupart euh, des consommateurs finalement sur l'eau se questionnent, enfin, se posent souvent la question de savoir ce qu'ils vont acheter alors, sur l'environnement par rapport à la fabrication d'une bouteille d'un litre 5, ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie fossile qui est nécessaire pour transporter les matières premières dans le processus de fabrication, l'acheminement, et j'ai ajouté, là, je n'avais pas le petit, le pictogramme, mais dans le recyclage, enfin dans, dans, dans, dans, dans le recyclage d'une bouteille, ça représente sur une bouteille d'un litre 5 400 grammes de CO2. Et quand on sait qu'il y a à peu près 7 milliards de bouteilles utilisées en France, et qu'il y a 40% des consommateurs qui achètent de l'eau, pour les gens qui achètent de l'eau, finalement, le fait de boire de l'eau en bouteille, c'est comme si chacun des Français qui buvait de l'eau en bouteille parcourait tous les ans 1000 km en voiture. Ça, c'est juste l'empreinte carbone, l'empreinte CO2 pour la bouteille plastique. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Voilà. Euh, et ça, c'est que le plastique des bouteilles, hein. il y a le plastique de tout notre quotidien. Donc on voit bien que c'est aberrant. Quand on dit qu'on va dans le mur, euh, moi je trouve qu'on est gentil, on va, ne on, on va pas dans le mur, on est déjà dans le mur, il va falloir trouver des solutions. Euh, donc ça, c'est un fait. Et vous avez aujourd'hui seulement 30% des bouteilles PET, bouteilles d'eau, qui sont recyclées. Seulement. Alors après, les gens disent, bah, il faut tout recycler. Non mais de toute façon, euh, stop, on n'en veut plus. Euh, 30% c'est déjà trop, on ne sait pas quoi faire des granulats recyclés, de PET recyclés. Donc le, ce qu'il faut, c'est diminuer la consommation et à terme arrêter de consommer de l'eau en bouteille préemballée, plastique jetable. Voilà. Ou alors revenir à la fameuse bouteille vert consigne, mais il y a une empreinte carbone aussi. Donc ce n'est pas, pas la solution. Donc vous voyez bien que c'est compliqué. Alors sur euh, dans l'eau du robin, dans l'eau en bouteille, pardon, vous avez aussi pour certaines eaux des traces de médicaments ou des traces de pesticides. Il y a un travail qui a été fait par.. Euh, L'association France Liberté, donc c'était pareil, c'était dans les années 2010-2012. Euh, donc un gros travail qui a, été, qui a été réalisé où ils avaient retrouvé, ils avaient fait des prélèvements d'eau dans des eaux donc du commerce acheté. Et ils avaient retrouvé les deux mêmes qu'on a évoqués tout à l'heure, la trasine et du tamoxifène dans certaines eaux. voilà à Un tel point qu'à quand, quand ils ont réalisé cette étude, euh, ils s'étaient empressés de, de mettre, donc c'est pareil, dans le 60 millions de consommateurs, donc d'avril 2013. Vous aviez une pétition, il y avait même un manifeste pour alerter les, publi les pouvoirs publics et les politiques sur la problématique. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on sait de depuis 2013, quand même. Hein. Euh, donc, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. Alors, forcément, il y a des eaux, qui sont des eaux de en bouteille qui sont davantage protégées, parce qu'ils ont toujours des périmètres de, cap de protection de cap pour la, la zone de captage, et, et notamment des eaux minérales, puisqu'ils vont chercher assez profondément. Mais on voit bien que, de toute façon... Euh, au fil du temps, ces eaux vont se contaminer. Vous avez notamment eu un excellent, un excellent article qui est sorti dans la presse il y a, je crois que c'est trois semaines, vous pourrez aller sur Internet, c'est des polluants partout dans les lacs des Pyrénées. On a retrouvé des pesticides, des insecticides dans tous les lacs qui ont été analysés, on en aura trouvé partout. Voilà, donc ça veut dire que de toute façon... Euh, lorsque les agriculteurs traitent, euh, il y a de l'évaporation, ça monte en atmosphère, ça se retrouve à un moment donné capté par les gouttes d'eau qui se forment et les pluies qui vont tomber. Et de toute façon, à terme, toutes les nappes vont être contaminées. C'est bon pour le, les eaux en bouteille C'est dur, hein Mais c'est la réalité, hein Il faut bien comprendre, euh, finalement, souvent l'image que j'essaie de donner sur l'eau, euh, j'explique toujours que l'eau, c'est un solvant. Quand, quand vous mettez un morceau de sucre ou, un, ou, du, ou de la, du, du café en grain dans un verre d'eau, verre d'eau chaude, ça ne disparaît pas. Le sucre, il ne disparaît pas, il est dissous. Le, le grain de café, il ne disparaît pas, il est dissous. Et l'eau a cette faculté de capter tout ce qu'elle peut. Enfin, tout ce qu'elle peut, être en, avec lequel elle peut être en contact. Voilà, donc ça, il faut le retenir. Donc, ça veut dire que... Effectivement, dans notre quotidien, quand on voit tout ce qu'on utilise aujourd'hui dans notre quotidien pour vivre en termes de, de praticité, mais en produit, ben, tôt ou tard, tout ça, ça termine dans les eaux. Donc ça questionne. Alors, les minéraux dans l'eau en bouteille. Si vous vous rappelez tout à l'heure, l'eau est meilleure pour ce qu'elle emporte que pour ce qu'elle apporte. Donc, quand vous achetez des eaux, sauf si c'est effectivement par, par goût ou par choix, mais euh, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'il y a dans l'eau, et notamment de savoir comment on peut quantifier les minéraux. C'est un terme qui s'appelle le TDS, c'est le taux en sel dissous. Ça peut s'exprimer aussi d'une autre manière sur certaines bouteilles, sur certaines étiquettes, c'est le résidu à sec. Ça correspond à quoi C'est comme si on prenait un litre, Prenez un litre, par exemple un litre de... Alors là, j'ai mis Evian parce que c'est l'eau référente dans le monde qui est la plus connue, qui est même utilisée pour faire les tests en... Enfin, c'est l'eau référente en laboratoire. Eh bien, si on prend un litre d'évian, qu'on met dans une casserole, qu'on porte à ébullition sur le gaz, jusqu'à temps que toute l'eau s'évapore, après on va récupérer une petite masse de poussière blanche dans le fond de la casserole. Ça s'exprime en milligrammes, euh, et c'est essentiellement elle est à 96-97%, euh, euh, alors évian peut-être davantage, mais c'est essentiellement des minéraux, des traces de métaux lourds, et après vous avez des traces de polluants chimiques. Et ce chiffre-là, il est plus ou moins élevé. Alors, Par exemple, pour évian, on est à 345 mg. Pour EPAR, on est à 2400 mg. Pour Contrex, on est à 2100 mg. Pour Moncalme, qui est vendu ici à Anne-Laure, si je me trompe, hein, on est à 32 ou 34 mg. Donc vous voyez qu'il y a des grandes différences entre les eaux. Et finalement, c'est ça qui va faire que les eaux, enfin c'est ce chiffre qui donne une indication sur la teneur plus ou moins importante en minéraux. Alors souvent, il y a des gens qui disent ⁇ Ah moi, j'aime pas ces taux-là, je préfère celle-ci ben, ⁇ Sans le savoir, c'est une certaine sensibilité. Euh, à la charge de minéraux. Voilà. Euh, effectivement, euh, quand vous buvez des eaux comme euh, Montcalm ou Rosé de la Reine, c'est même des eaux d'ailleurs qui sont conseillées par les, par les thérapeutes pour les nourrissons, pour les, les gens qui ont des, même des graves maladies, c'est des eaux qui conviennent à tout le monde. Et par contre, effectivement, vous avez des eaux fortement minéralisées, comme épar comme Contrex, il ne faut pas oublier que ces eaux-là, il y a une quarantaine d'années, euh, ça fait peut-être 10-15 ans que je dis ça, c'est peut-être maintenant 55 ans ou... Voilà, euh, ces eaux-là, elles étaient vendues en pharmacie, en bouteille en verre, et sur prescription, euh, enfin, prescription médicale, c'était pour faire une cure thérapeutique pendant 3 semaines, 4 semaines, parce qu'on sait que des eaux à forte teneur minérale, ça peut avoir un effet au niveau de l'organisme, mais c'est à faire en cure. Voilà, donc, euh, ce qu'il faudrait, si, si pour quelques-uns d'entre vous, vous achetez de longues bouteille, faites le test, buvez des... Il faut prendre des eaux minérales, des eaux beaucoup moins, beaucoup moins chargées, puis vous, vous allez voir. Et vous allez sûrement constater certaines choses euh, au quotidien. Voilà. Hein, euh, sachant que ce qui convient le plus, euh, c'est quand même les eaux les moins minérales. Ça, là, tout le monde peut en boire sans problème, et notamment les nourrissons. Il euh, euh. faut savoir que ça, c'est connu. Hein. Vous aviez un ingénieur hydrologue au siècle passé qui s'appelait Louis-Claude Vincent, euh, qui avait mis en évidence qu'une eau était vraiment, euh, euh, elle pouvait être encore plus intéressante si elle était peu minéralisée et légèrement acide. Donc c'est les choses qu'on connaît. Voilà, donc ça c'est pour l'eau en bouteille. Alors après, si je veux pas boire l'eau du robinet, pas d'eau en bouteille, j'ai d'autres solutions, c'est la filtration. Donc c'est l'eau filtrée par charbon actif. Bon, je vous ai mis une image de carafe, mais tout le monde la reconnaît. Le principe, c'est dans cette carafe, il y a une petite cavité dans laquelle on va mettre ce qu'on appelle du charbon actif. Alors le charbon actif, à la base, c'est la fibre de noix de coco. Hein, donc c'est en Asie, vous avez une grosse industrie de la coco alimentaire et une industrie... Euh, pour le traitement de l'eau, donc la coque est défibrée, broyée, traitée sous très haute température, et surtout à très très haute pression, et ces différentes étapes de, de traitement vont lui conférer, donner des propriétés d'absorption, c'est-à-dire que lorsqu'on met du charbon actif dans la cavité de la carafe filtrante, et que vous prenez un litre d'eau, lorsque l'eau va passer à travers le charbon actif, le charbon actif va se comporter un peu comme un aimant, il va capter certains polluants en fonction de leur poids moléculaire. Donc ça capte très bien le chlore, le goût, les odeurs, un peu moins les métaux lourds et beaucoup moins les polluants chimiques. Et euh, le charbon actif fonctionne mieux dans le cadre d'une monopollution, un seul polluant. Mais si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, dans l'eau du robinet, aujourd'hui, ce n'est pas un polluant. Donc on voit bien que le charbon qui filtre à un micron, aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant, parce que ça filtre les goûts, les odeurs. Il peut y avoir des relargages de contaminants, c'est un peu comme l'aimant. J'ai pris cette image chez Volontaire, on a tous fait ça au collège. On approche un aimant de la limaille de, de fer, ça se colle et puis quand il y en a trop, ça retombe. Et bien le charbon actif, c'est exactement la même chose. Sauf qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça relargue parce que ça relarguera toujours en dernier l'égout goûts, les odeurs. Ça provoque une instabilité de l'eau, parce que comme on enlève le chlore et que c'est souvent des carafes qui sont à température ambiante dans la pièce, ben à un moment donné, on a un développement de germes. Alors finalement, on voit que ce n'est pas pratique, ça ne marche pas. Et ce n'est pas si efficace que ça. Voilà. Mais c'est déjà mieux, parce que euh, vous êtes pas... Enfin, vous êtes forcément... On, on l'a tous entendu parler, on n'arrête pas de nous parler du microbiote intestinal depuis quelques années. Microbiote intestinal, c'est des bactéries. Hein, euh, c'est tout un ensemble d'êtres vivants qui, nous, enfin, qui, qui sont donc à l'intérieur de notre système digestif. Mais si on boit tous les jours une eau chlorée ou une eau ozonée, le chlore, c'est quoi C'est de l'eau de Javel hein. Après, il ne faut pas être surpris qu'on n'a plus de microbiote. Hein. Alors forcément, c'est accentué par l'alimentation, mais l'eau, y contribue. Donc voilà, je dirais que ce n'est pas suffisant. Alors, finalement, quelle réponse apporter par rapport à les 70 paramètres qui ont été, euh, on va dire, euh, arrêtés en 2007 Tout à l'heure, euh, par rapport au PFA, on a bien vu que Aujourd'hui, on est susceptible de retrouver des milliers de polluants dans l'eau du robinet en 2021-2022. Euh, beaucoup de, souvent des pesticides, euh, les antibiotiques, des hormones. J'aurais pu aussi rajouter par rapport au conflit actuel euh, en Ukraine, euh, même la radioactivité. Hein, euh, on en retrouve dans de l'eau du robinet. Voilà. Euh, quand vous avez eu Tchernobyl, euh, alors soi-disant qu'en France, on avait un, un rideau qui permettait d'arrêter les nuages. Bon, il faut arrêter de prendre les, les gens pour des imbéciles. Euh, la radioactivité, il y en avait, hein. euh, ça s'est retrouvé dans l'eau du robinet. Voilà, ça retombe dans la nature et forcément l'eau du robinet. Alors, chez Nataris, euh, parce que l'objectif, c'est quand même de proposer une solution, on a, euh, donc en 2007, quand on a créé l'entreprise, on, on est parti d'une feuille blanche en regardant ce qui, se faisait, ce qui se faisait un petit peu partout dans le monde. Parce que souvent en France, on dit qu'on est les meilleurs, mais on ferait bien d'aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Euh, et on, alors on a regardé, essentiellement, vous avez deux grandes méthodes pour filtrer les eaux. C'est soit du charbon actif dans la carafe, et c'est d'ailleurs même ce que font les compagnies d'eau au, au départ du château d'eau. Hein, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Et puis, vous avez une autre technologie qui s'appelle l'osmose inverse. En réalité, l'osmose inverse, ça filtre à 0,0,0,0,1 micron. Ça veut dire 10 000 fois plus petit qu'un micron. 10 000 fois plus qu'un charbon actif, c'est 10 millions de fois plus petit qu'un millimètre. Alors c'est infiniment petit. C'est pratiquement au niveau de l'atome. Il faut savoir que la molécule d'eau est un tout petit peu plus grosse. Donc le principe c'est que c'est une succession de différents éléments de filtration, des filtres à sédiments. Notamment lorsqu'ils font des travaux sur les canalisations, vous avez un petit peu de. Vous avez de l'argile, de la terre. Bon, c'est ce qu'on appelle des sédiments, c'est tout à fait normal. Euh, filtre à charbon actif pour le goût et les odeurs, parce que le chlore, c'est quand même euh, le, seul, le seul procédé qui permet de retenir le chlore, à condition de le changer suffisamment vite, c'est le charbon actif. Après, vous avez une membrane qu'on appelle osmose inverse, osmose inversée, osmoseur. Tout ça, c'est un peu la même chose. En gros, c'est le nom qu'on va donner à un petit cylindre euh, euh, un petit cylindre, une membrane cylindrique, Finalement qu'un enroulement d'un tissu membranaire, je vais prendre l'exemple, ça va être plus parlant, d'un filtre à café. Donc vous avez des enroulements de filtre à café, sauf que vous avez des petits trous qui sont de la taille de 10 millions de fois plus petits qu'un millimètre. Et le principe simples, est simple, c'est qu'on va essayer de faire passer l'eau à travers cette membrane avec une certaine pression, parce que l'eau naturellement elle ne va pas passer, et on va débarrasser l'eau de tous les éléments indésirables, donc 99% des polluants chimiques, 98% des, des métaux lourds, et on va réduire la charge minérale de l'eau. Et quelle que soit l'eau de départ, on va se retrouver, le résultat, c'est que ça permet d'obtenir, de, de, de fournir une eau débarrassée des polluants, faiblement minéralisée. Voilà, donc ça, ça y est, on y arrive. Vous avez à peu près 600 millions d'habitants dans le monde qui consomment régulièrement de l'eau osmosée. Euh, aux États-Unis, il la Californie qui est très, très avancée euh, là-dessus. Vous avez même des magasins, euh, on en parlera tout à l'heure, mais ici, on propose le magasin. Euh, votre magasin propose de l'eau en vrac il euh, y a davantage de magasins à Los Angeles, en Californie, parce qu'ils sont souvent précurseurs. En Asie, c'est beaucoup utilisé aussi, même à Shanghai, vous avez dans des bas de tours d'immeubles, vous avez des, des gros osmoseurs où les gens viennent remplir des -cando. Voilà. Euh, donc vous voyez, y a, y a, y a, des fois il faut se poser aussi des questions et regarder ce qui se passe ailleurs. Voilà. puis dans ces pays-là, notamment en Asie, euh, euh, si vous buvez l'eau du robinet, euh, vous pouvez rap tomber rapidement malade parce qu'il y a une grande vétusté des, enfin, de, des systèmes d'adduction d'eau. On pourrait pratiquement dire qu'en France, finalement, l'eau du robinet, elle est peut-être même trop bonne pour ce qu'on en fait en grande majorité puisque finalement, c'est essentiellement des tâches domestiques et que l'eau à boire et à cuisiner, c'est qu'un qu faible pourcentage. Voilà, donc ça, c'est le principe de l'osmose. Donc, on obtient une eau vraiment faiblement minéralisée, et tout à l'heure, je vous ai dit que la molécule d'eau était un petit peu plus gros que les pores de la membrane. Donc ça veut dire que la molécule d'eau, lorsqu'elle va passer à travers cette membrane, elle va se déformer, on dit qu'elle se déstructure. Et c'est là où on, on intervient avec ce qu'on qu appelle un, un, un, un procédé de dynamisation. Ça c'est le plus de chez Nataris. Alors, oui, je, alors juste avant... Juste pour terminer, excusez-moi, j'ai un petit tableau là que je projette. C'est l'élimination des polluants par l'osmose inverse. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est écrit tout petit, je suis désolé. Mais en haut, c'est la dimension en micromètres. Donc vous avez des macroparticules, des microparticules, macromolécules, molécules, les ions. Là on est au niveau de l'atome. Vous avez différents polluants qu'on peut trouver dans l'eau. Donc vous avez euh, des cheveux, des pollens, des cryptosporidiums, des bactéries, des algues, des colloïdes, les pesticides, les herbicides. Même les antibiotiques, ça se situe ici, les, ce qu'on appelle les nanoparticules, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Les sels dissous, la radioactivité, les métaux dissous, les nitrates, ça se situe ici. Et puis après, vous avez les différents systèmes de filtration. Donc vous avez par exemple la carafe filtrante que j'ai mis ici, qui filtre un micro, un micron, ça veut dire que ça enlève tout ça. Et en fonction de leur poids moléculaire, certains polluants vont venir sur le grain de charbon actif. Un peu comme le système d'aimant, mais avec un, avec du relargage. Et puis vous avez donc cette technique d'osmose inverse, où là on n'est pas en train de se poser la question de savoir si ça marche ou pas, parce que c'est mécanique, c'est physique, c'est par rapport à la taille, où là on voit bien que c'est comme un essuie-glace, on enlève tout ça. C'est ce qui en fait la meilleure méthode. Voilà. Par contre, c'est ce que je disais juste avant, c'est que euh, la molécule d'eau, elle est plus grosse, donc elle va, de, elle va se déstructurer. Et donc, chez Nataris, on a mis au point un procédé euh, qui, qui s'appelle la revitalisation, c'est-à-dire qu'on associe à l'osmose inverse, donc qui permet d'éliminer pratiquement tous les éléments indésirables dans l'eau, une innovation qui va jouer sur la structuration de la molécule d'eau. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer euh, simplement. Vous allez vous dire, enfin, quand vous allez rentrer chez vous ce soir, vous allez dire, là, on a vu un gars qui nous a parlé d'eau, mais euh, on ne sait pas s'il boit que de l'eau, vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, euh, je ne sais pas si vous avez déjà observé dans la nature, ou même, est-ce que vous avez des, un animal de compagnie des chats Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont des chats Vous avez dû remarquer qu que les chats vont souvent boire l'eau dans les flaques d'eau, s'il a la possibilité de sortir. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire pareil, quoique, mais euh, on observe aussi ça chez les animaux. Moi, je, je me rappelle, par mon ancienne activité, on voyait, je, je voyais des grands troupeaux de brebis, des brebis ou, ou, ou de vaches, euh, enfin de, de, de bovins, avec les pluies d'orage, se précipiter sur les flaques d'eau des pluies d'orage. Alors une pluie d'orage, c'est quoi Souvent, c'est par forte chaleur. Ça commence par un éclair, du tonnerre. C'est un arc électrique dans l'atmosphère. Mais donc, en, vous avez des fréquences électriques, mais en très, très grande quantité. D'ailleurs, si on reçoit la foudre, on n'est pas très bien. Donc, vous avez une atmosphère chargée de, de, de, de, de fréquences électriques. Vous avez l'eau qui va se former, donc les, les, les gouttes d'eau qui se forment et qui, euh, au bout d'un certain temps, vont tomber donc sous forme de pluie d'orage. Et même s'ils ne tombe que 10 ou 15 mm, ce qui est peu au regard de ce qu'on pourrait amener les uns les autres avec un système d'arrosage, si vous avez un potager, euh, si vous avez de l'eau en arrosoir, euh, vous pouvez mettre beaucoup plus que 15 mm sur les plantes. Hein. Et pourtant, 10-15 mm, 3-4 jours après, vous avez les pelouses qui reverdissent. Si Pour ceux qui connaissent, ce qui ont un potager sur la salade et les tomates, c'est des légumes qui répondent très bien à la pluie d'orage. Vous avez une pousse importante. Les maraîchers connaissent très bien les propriétés de la pluie d'orage. Ça fait monter les salades. Ça stimule la vie. Donc on voit bien que ce n'est pas qu'une question de quantité d'eau, mais c'est aussi une question d'information que l'eau va transmettre à la plante. Voilà. Alors finalement, nous, avec notre appareil, on a essayé de faire la même chose. Je pourrais aussi vous, expliquer, vous dire que, par exemple, les eaux, les eaux thermales, elles ont des propriétés à la source. Les gens vont faire des cures à la source, mais si vous appelez par exemple Tonon-les-Bains ou euh, Bannière-de-Luchon en disant euh, « Bonjour Madame, je voudrais un mètre d'eau de, de Bannière-de-Luchon euh, pour faire une cure thérapeutique à la maison, dans la baignoire, ça ne marche pas. » Donc on voit bien que les eaux elles ont certaines propriétés à la source, mais qu'elles perdent pendant le transport et au bout de quelques semaines. Voilà. Donc tout ça c'est des fréquences, finalement l'eau a des fréquences. Euh, qui, euh, qui lui donne cette information de vitalité. Alors, euh, donc nous, être notre appareil, chez Nataris, on a mis au point un dispositif qui permet de récupérer ces fréquences de vie, qu'on amplifie et qu'on transmet à l'eau par un dispositif. Et ça va lui redonner toute sa structuration qu'elle a de base. à la base. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène avec deux hydrogènes. On dit qu'il y a un angle électromagnétique comme, comme ça. Avec l'osmose inverse, on a un angle qui est comme ça, ou qui est complètement, euh, complètement ouvert. Et nous, ce qu'on va refaire, c'est redonner les propriétés originelles de l'eau euh, bah, qu'elle a, qu a dans son milieu naturel, lorsqu'elle descend d'un torrent ou lorsqu'elle sort de la source au griffon. Alors, si je devais prendre, une, un, on va dire, peut-être une manière d'expliquer différemment. Si vous faisiez un comparatif de l'eau avec un produit de consommation, euh, par exemple l'eau du robinet, on a dit tout à l'heure qu'elle contenait des polluants, elle est chlorée ça pourrait être la carotte qui a été cultivée de manière conventionnelle avec des engrais, des phytochimiques, qui a été nettoyée avec différents produits, et notamment du chlore, et ce qui est le cas dans certaines entreprises agroalimentaires. Ça, c'est la boîte de conserve. Et nous, ce qu'on propose, à partir de l'eau du réseau, c'est débarrasser tous les polluants, redonner de la vitalité. C'est exactement la même chose qu'au lieu de manger cette carotte en boîte de conserve, c'est celle que vous iriez chercher dans le potager, cultivée de manière respectueuse, sans engrais, sans phytochimiques et qui a été cueillie, ramassée il y a quelques heures, qui a tout son croquant, sa fraîcheur. Voilà. C'est exactement la même chose que si vous achetez deux salades, deux salades fraîches, euh, soit sur le marché euh, ou là dans le magasin, euh, euh, vous en consommez une ce soir, elle est croquante, et puis vous, la deuxième, vous la gardez dans la cuisine, sans précaution de stockage, vous la consommez, 4-5 jours après, elle est flétrie, et c'est la salade. C'est de la même image. Vous avez la fraîcheur et pas de fraîcheur. Donc c'est exactement ça. Et donc, tout ça, c'est pour plus de vitalité. Alors, bon c'est bien beau, je vous parle de carottes, je vous parle de, de pluie d'orage. C'est très scientifique pour certains, mais, beaucoup, mais très peu pour beaucoup de personnes. Alors, du coup, quand on a mis au point ce procédé de revitalisation et qu'on a choisi la filtration par osmose, on a financé, Nataris a financé une étude à l'Inserm. On est la seule entreprise depuis 30 ans, enfin, euh, ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu de financement... Euh, Privé pour faire une étude à l'INSERM sur l'eau. On a financé une étude à l'INSERM de Montpellier qui se trouve d'ailleurs juste en face de la faculté de médecine. C'est une étude dans le protocole qui a duré trois fois six mois, qui a été refaite trois fois de suite. Et on a réussi à mettre en évidence que le fait de consommer cette eau-là filtrée, revitalisée, ça a apporté des différences au niveau du métabolisme, notamment moins d'ostéatose, moins de fibrose meilleure réponse à l'insuline, meilleure régulation de la glycémie, meilleure euh, ré, euh, régulation de l'indice lipidique. Alors, c'est des constats, on ne sait pas l'expliquer. Hein. C'est une étude qui a été réalisée sur des rats de laboratoire. On ne sait pas l'expliquer, mais ça marche. Voilà, donc ça c'est important, parce que c'est aussi pour nous une manière, c'est une preuve scientifique, hein, ça a été prouvé. D'ailleurs, ça a été même publié dans une revue américaine qui s'appelle, alors je suis en tout petit, mais s'appelle « Food and Chemical Toxicology ». Et cette étude a été publiée en mai 2020. Voilà. Donc ça, c'est important parce que euh, souvent, on parle de système de filtration, de système euh, de dynamisation. Ce qui est important, c'est d'avoir une objectivation. Voilà. C'est bon pour ça là, là, le comparatif de cette oui. c'est par rapport à l'eau du robinet Il y en a eu plusieurs. Un lot témoin avec de l'eau du robinet et des rats qui consommaient uniquement un régime végétal, classique. Et après, pour trois lots, de l'eau du robinet, de l'eau osmosée, de l'eau osmosée revitalisée. Et ces trois lots avaient une nourriture type cafétaria. L'objectif c'était de favoriser la prise de surpoids et d'avoir des problèmes au niveau glycémique, lipidique et au niveau du foie. Voilà. Et dans les deux derniers lots, dans les deux derniers lots, pas l'eau du robinet, l'eau du robinet c'était dégommé, mais dans les deux derniers lots, on s'est aperçu qu'on avait moins de stéatose et moins de fibrose. Ça c'est la première chose. Donc c'est si enfin une, une certaine manière de dire que l'eau du robinet finalement n'est pas satisfaisante. Et dans le dernier lot, indice, euh, meilleure réponse à l'insuline, meilleure régulation de, de l'indice lipidique et meilleure euh, régulation de l'indice glucidique. Donc c'est vraiment l'osmosée revitalisée par rapport au reste. Voilà. C'est bon pour ça alors concrètement, euh, parce que là je vous parle d'eau, d'ailleurs je pense que peut-être que certains d'entre vous ont soif, on boira tout à l'heure. Euh, votre magasin, il y a maintenant un an et demi, je crois que c'est ça, un an et demi, euh, a fait le choix de mettre un système, donc un de nos équipements qu'on propose, euh, en, donc un équipement qui est posé sur l'eau du robinet. La, la, la, le souhait c'était de proposer une alternative à, à l'eau pré -emballée en se disant, bah, de toute façon on sait qu'on a des consommateurs euh, qui consomment de l'eau préemballée, mais peut-être que ça peut intéresser aussi certains clients euh, d'avoir une alternative avec de l'eau en vrac. Voilà. Donc nous c'est assez simple. On a ici à Quimper, on est parti de, des caractéristiques de l'eau de départ. On a cinq, enfin, quatre éléments euh, qu'on prend en compte pour bâtir la chaîne de filtration qu'on a vue tout à l'heure, sédiments, charbon actif, membrane. Donc il y a des filtres qui sont surdimensionnés euh, par rapport à d'autres. Et ensuite, on vient avec un équipement qui vient se plugger sur une arrivée d'eau, une évacuation. Et donc, cette fontaine aujourd'hui, qui est installée depuis quelques temps, vous permet d'avoir, à partir de l'eau de Quimper, une eau qui va se rapprocher des meilleures eaux peu minéralisées, qu'on a citées tout à l'heure, mais avec toute sa vitalité, voilà. en eau plate ou en eau gazeuse. D'ailleurs, voilà. je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà goûté cette eau-là. Si euh, alors souvent, les gens disent « mais elle est légère et douce ». Alors la légèreté, c'est la filtration, c'est le fait qu'on enlève des choses de l'eau, et puis la douceur, c'est la revitalisation. Euh, et pour certaines personnes, ça m'est souvent arrivé. Il y a des gens qui nous disent Ah, mais on a l'impression de, re de, de reboire de l'eau euh, qu'on a eu l'occasion de boire cet été ou à on la montagne. Hein, oui, ouais. Ouais. Ouais. À, à, à la montagne. Souvent, c'est vraiment une eau, euh, bah, c'est une eau douce qui pleine de vitalité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ce qu'on s'est dit, c'est que euh, c'est nos locales. Il n'y a pas de transport. Quand on reparle du bilan carbone, donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est dans des contenants réutilisables. Alors on propose deux types de contenants. C'est des bouteilles en verre ou des bouteilles en PET renforcées et réutilisables. Rappelez-vous tout à l'heure, les bouteilles préemballées, ce qu'elles n'aiment pas, c'est l'exposition à la chaleur au soleil. Là, c'est vous qui allez prendre soin de vos bouteilles. Vous n'allez pas les stocker en plein soleil chez vous. Donc vous maîtrisez ce sujet-là. C'est une eau destinée à tous, et c'est une démarche, c'est un début de démarche vers le zéro déchet. Voilà. Euh... <coughs> et euh, si, si vous commencez à goûter cette eau-là, vous verrez que vous n'arriverez plus à vous en passer, parce que c'est une eau, euh, eau qu'on trouve bonne, hein, qu'on trouve légère et qu'on trouve douce. Voilà. Alors ça, c'est euh, la solution qui est proposée au magasin. Il faut savoir que nous, on propose aussi d'autres équipements dans différents domaines d'application, mais on fait aussi des équipements pour les particuliers. Voilà. Donc si un jour, quelques-uns d'entre vous sont vraiment intéressés euh, en se disant euh, « euh, mais je veux cette eau-là pour tout faire, pour boire et cuisiner », parce que finalement, euh, c'est complètement logique, parce qu'on rappelez-vous, on se constitue autant de l'eau qu'on boit que de l'eau qu'on ingère par l'alimentation. Euh, L'exemple le plus flagrant, c'est la soupe, hein. euh, mais même pour la cuisson des pâtes, euh, du riz, euh, euh, des, voilà, de, de tout ce qui est alimentaire. Euh, donc c'est vrai qu'après quand vous avez un équipement à la maison, bah, c'est pratique parce que vous faites tout avec ces eau là Vous cuisinez, vous buvez, vous faites le café, vous faites la tisane, vous arrêtez. les plantes d'intérieur, alors là c'est euh, spectaculaire, parce que souvent il y a des plantes qu'on a du mal à tenir avec de l'eau du robinet avec ces eau là qui les poussent. Et puis les animaux de tout Voilà.